Salut Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite extension merveilleuse qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de choix dans les matières que vous utilisez parce que vous le savez, les matières proposées par SketchUp de manière native là, dans la bibliothèque sont juste euh, horribles, elles ne sont pas vraiment utilisables on les reconnaît au premier coup d'œil, donc c'est pas très réaliste. Donc il y a une extension qui s'appelle Architecture et qui permet d'enrichir vraiment beaucoup cette bibliothèque et d'enrichir de quasiment à l'infini, enfin, j'exagère un petit peu mais presque. Pour l'installer, mais c'est comme pour toutes les autres extensions, je vais dans Extension, Extension Warehouse, je me connecte avec mes logins et là j'arrive sur l'interface. C'est normalement la première qui est proposée. Si vous ne la trouvez pas, vous tapez architecture dans le champ de recherche, je clique dessus, je l'ouvre, j'ai un petit bouton install ici. Ça prend quelques secondes et ensuite quand vous revenez dans Very, enfin dans Verre dans SketchUp, on verra tout à l'heure mais euh, ben vous avez ce petit picto qui est là, qui se balade, si c'est pas le cas allez dans affichage barre d'outils sur PC et allez cocher ou euh, sur Mac, je crois que c'est affichage personnalisé la barre d'outils il faut glisser l'icône dans votre interface, bref une fois qu'elle est là, je, ben je vais vous faire une petite démo de comment ça fonctionne on va se faire un petit sol ici avec trois compartiments histoire d'utiliser trois textures différentes et je vais cliquer sur le picto j'ai un navigateur qui s'ouvre, Architecture for SketchUp. Et là, je vais passer en plein écran, j'ai plein, plein, plein de textures, de toutes sortes différentes, dans différents styles, hein, pierre, bois, extérieur, etc. Les catégories sont trouvables ici. Donc je vais mettre en bois, du tissu, plein de tissus différents. Il y a plein de... Alors ce qu'ils appellent les stones, c'est aussi bien du marbre que du carrelage, ou plein de choses. On va commencer par ça, peut-être. Alors je vais prendre bah, je vais des pierres de mur, comme ça. J'ai un aperçu de la texture. Je vais cliquer sur import. Je ferme la fenêtre. Et là, maintenant, il s'est importé ici dans les matières de SketchUp. Donc, j'ai plus qu'à avec le pot de peinture faire un, comme je ferai avec que n'importe quelle autre texture. OK, je vais en prendre une autre, peut être de euh, voilà, prendre du, du, du, du, du, bah, du carrelage. Tiens, on prend un carrelage, on prend un carrelage. Euh, euh, alors c'est vrai que l'écarlage, il y en a beaucoup par rapport à SketchUp où il n'y a quasiment rien, je vais prendre celui-là, Je fais importer, et pareil, il y a là, mais je ne peux rien modifier. Je ne peux pas modifier la couleur, je ne peux pas modifier euh, la teinte, etc. Par contre, si je ne trouve pas mon bonheur dans tout, tout ce qui est proposé là, ben, je peux faire une, une texture sur mesure, c'est-à-dire que je peux carrément euh, créer la texture. Alors, la créer avec des presets, mais quand même moi, ça ça offre pas mal de possibilités. Je vais cliquer sur new texture ici. Et là, j'ai cette interface qui se lance où je vois mon carré là, où va se créer ma texture, la matière et le motif. Alors là, le motif, c'est des, des bâtons rompus. Et la matière, c'est du granit. Et bien, ce que je vais faire, je vais aller dans les, dans les, dans les, les dessins, en fait, hein. J'ai un dessin de pierre, et je clique ici, je vais en chercher un autre, hein, des, des trucs un peu hexagonal, je crois que j'avais vu tout à l'heure ici, voilà. J'ai plein de motifs comme ça, alors quand je vais descendre un peu plus bas, à partir de là, ça devient des motifs professionnels. C'est-à-dire que là, on arrive sur la version payante d'Architecture, puisque, oui, comme pas mal d'extensions euh, gratuites, même si elles sont sympas comme celle-ci, il ben, y, y a souvent une version payante qui offre plus de, de possibilités. Mais déjà, on va rester sur la gratuite, et déjà, vous allez voir que ça, ça, ça offre pas mal de choses. En pro, d'ailleurs, on peut créer des bumps. Pour ceux qui utilisent VR, on peut créer des maps de relief. Et euh, pour tous ceux qui comprennent rien c'est ce que je dis, n'oubliez pas que dans la description, comme d'habitude, il y a un petit lien qui vous permet de télécharger des, des, des formations d'initiation qui prennent vraiment le, le b à bas de SketchUp ou de verre Et puis pour ceux qui connaissent déjà, qui veulent professionnaliser ou vraiment aller plus loin, euh, j'ai sur mon site internet lescreateurs3d.com dans formation complète, là des formations complètes comme le nom l'indique, payantes, mais euh qui vont vous apprendre tout quoi, en fait, tout ce que je sais sur VRA, tout ce que je sais sur les rendus intérieurs, extérieurs, etc. donc bref, c'est des les, les formations complètes. Euh, voilà, fini la promo, je retourne, dans, on revient à l'architecture. Donc, je vais choisir un, un motif peut-être euh, comme ça, chevron. Je peux dire combien je veux en largeur. En, en, là, vous voyez, j'ai deux colonnes et six de haut. Donc, je vais laisser six et puis je vais mettre quatre ici. Donc, j'ai quelque chose de beaucoup plus large. Puis là, je vais mettre, euh, je sais pas, huit. Tac. plus je vais mettre grand moins la texture sera définie forcément par contre plus je vais mettre grand moins il y aura des effets de répétition donc je vais peut-être en mettre même 6 en largeur histoire d'avoir encore moins de répétition je peux choisir le matériau je clique ici et si je veux pas de ce granit mais que je veux je sais pas du marbre orange je peux c'est pas très beau donc. je vais faire du classique je vais aller dans du bois euh, de type de type chêne voilà oak j'ai un chêne euh, je peux régler la taille de mes bâtons. Euh, ici, c'est 400. Si vous voyez, si je mets 600 en longueur, ben, ils deviennent plus fins, plus longs. 400, c'était pas mal, 450 peut être. J'ai l'angle hein, ici, 30 degrés, c'est l'angle du chevron. Donc, je vais mettre, je sais pas, 40 degrés. Hop, c'est un peu plus. Donc, j'aimerais qu'à 40 degrés, ça peut être un peu plus large. Voilà un truc comme ça. On peut régler la teinte, soit en cliquant sur les curseurs là et en venant voilà, bouger les curseurs, l'assombrir ou carrément, je peux cliquer sur la couleur ici et puis lui donner une couleur jaune ou vert. Je fais OK. Bon, ça n'a pas d'intérêt, mais si je mets une couleur légère comme orange, un petit peu comme ça, que je fais OK, voilà, il se teinte. Si je veux revenir par défaut, je clique sur le, le coin ici blanc et je fais OK. Donc, il y a plein, hein, plein, plein de choses. Les joints, ça, c'est super intéressant, les joints. Je vais, euh, pour juste le temps de vous montrer ça, faire un, un gros plan ici. Je retourne sur les joints là, ils sont en handmade quand je clique dessus avec un curseur. Quand je mets le curseur à zéro, les joints, les joints sont tout à fait réguliers et lisses. Et quand je mets jusqu'au bout, ils sont handmade, c'est à dire fait à la main, ça, ça imite les défauts pour pourrait faire un humain. Alors là, c'est un humain qui ne sait pas bricoler. Hein. Mais euh, voilà, on peut faire des, des imperfections, en fait. des imperfections de type handmade, de type rough. Ils font de, vraiment de trucs pour du carrelage un peu campagnard ça peut le faire ça hein. ou euh, du uneven et là ça fait juste dans les angles là, et ça élargit dans les angles Alors, attention on peut minorer l'effet un petit peu si on veut rien du tout on met fine et là le joint est juste voilà neutre parfait euh, je vais revenir j'étais à 6, 8 par 6 je crois. voilà je descends Tone variation. Alors là, si je mets ton variation à fond, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contraste entre les lames. Il y a des lames très foncées et d'autres très claires. Ça peut être sympa, mais dites-vous que cette, euh, cette texture va être répétée et que le fait qu'il y ait des grosses différences de teintes, ça va se voir, ça va faire marquer un motif au sol. Donc à faire, si on a vraiment beaucoup de meubles, beaucoup de tapis qui cachent tout ça, ça peut être sympa. Si je mets comme ça, au contraire, j'ai peu de, de, de variations de ton. Donc, je vais le mettre à zéro, moi. On arrive sur le joint. Le joint on peut choisir sa matière et ça va changer la matière du joint, donc là c'est un joint en, en, en béton. Euh, je peux mettre un joint en, en, en autre matière ou sinon je peux choisir une couleur, je peux mettre des joints rouges par exemple. Sauf que ça, je vais plutôt mettre des joints gris, un peu invisibles, voilà comme ça. Et je peux dire que mes joints sont soit très larges, 50, hein, ce n'est pas du tout réaliste, euh, je sais pas, 10 mm. Ou si je veux que ce soit très serré, je vais mettre 1 mm, allez 2. Ok, une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire importer, mais une fois que j'ai fait importer, je ne peux pas remodifier mon barcode. Ok, Donc je l'importe, et comme tout à l'heure, il arrive ici, et j'ai plus qu'à l'appliquer là. Euh, voilà, rien que comme ça, on voit que je n'ai pas une grosse grosse définition, ce ne pas des textures en 4K, mais c'est une, une définition largement bon, suffisante pour plein plein d'usages. On va regarder à quoi ça ressemble dans Véret et puis on finira là-dessus. Si je vais sélectionner ma matière, que je lui mets un petit peu de reflet, un petit peu beaucoup, et que comme je n'ai pas le temps de créer un bump, je vais glisser le diffuse dans le bump. Ça, c'est une astuce qui marche quand on n'a vraiment pas le temps. Euh, je reviens en arrière, je lance un rendu. Voilà, et là, je vais chercher d'où vient le soleil. Il vient de là. Et bien, regardez cette petite texture que j'ai mis deux minutes à faire. À quoi elle ressemble Elle est plutôt pas mal du tout, non donc donc cette, cette extension architecture, elle doit être dans votre interface impérativement parce qu'elle va vous faire gagner plein de temps. Euh, ça voilà, C'est le premier truc que vous faites quand vous installez SketchUp. Maintenant enfin, vous installez cette extension-là avec deux, trois autres dont je vous parlerai bientôt. Parce que vraiment, ça permet d'enrichir de, et de faciliter le travail au niveau des matières. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un partage. Et puis pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, euh, bah merci de me soutenir sur Tipeee. Ça me permet de faire d'autres tutos comme ça et de passer un peu de temps sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao